Bonsoir bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à vous à notre culte de ce soir encore dans le lieu secret. Vous êtes connectés à la nouvelle Jérusalem, à Landen, Église de Dieu en Belgique, et New Jerusalem Landen, Et je suis le pasteur Patrick Gaillac. C'est une joie de se retrouver ensemble. Aujourd'hui, pour cette soirée spécialement, nous aurons à utiliser deux textes de la Bible, à savoir le psaume chapitre 4, verset 9, et le psaume 37. Ce sont les deux textes de la Bible qui vont nous amener dans notre intercession de ce soir. Psaume chapitre 4, verset 9, et le psaume 37, la totalité du psaume 37. Est-ce que nous pouvons prendre nos bibles pour nous préparer petit à petit à entrer dans cette intercession? Nous allons déposer nos cœurs dans la présence de notre roi. Nous allons nous mettre en position d'intimité, de rencontre avec notre Dieu qui nous précède à chaque fois, qui est déjà là, qui est disposé à nous parler, disposé à nous toucher disposés à nous transformer disposé à nous utiliser pour impacter nos familles nos voisins nos pays, nos nations nos états, le monde parce que nous ne savons jamais la puissance et la portée de nos prières, nous ne savons pas jusqu'où nos prières peuvent atteindre parce qu'il y a réellement une puissance dans la prière la Bible dit, en citant l'exemple d'Élie, qu'Élie était un homme de la même nature que nous mais il intercéda, et le ciel a été bloqué pour n'ait pas amené la pluie pendant trois ans, trois ans et demi. Et il intercéda de nouveau, et le ciel s'est ouvert, et il a plu. Et Élie est un homme de la même nature que nous. Et la Bible dit, Élie était de l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, « Aucun n'a été plus grand que lui, mais du temps de Jean et d'un autre époque, après Jean-Baptiste et dans autre époque, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. » Donc si Élie a pu fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, lui qui est homme de la même nature que nous, faisant partie de l'ancienne alliance où le plus grand de tous était Jean-Baptiste, nous qui sommes de la nouvelle alliance, le plus petit d'entre nous est plus grand que Jean-Baptiste. À combien plus forte raison, nos prières ne peuvent pas faire au-delà de ce qu'Elie a fait Ayons la foi ce soir. Est-ce qu'on peut recommander ce temps d'intercession entre les mains du Seigneur Père de gloire, nous venons à toi, entre tes mains saintes et glorieuses, oh père Nous venons chercher ta face, nous sommes dans l'assurance, dans la foi. L'expectative, que tu nous écoutes, que tu nous entends, que tu vas agir, que tu vas travailler au milieu de nous, que tu vas travailler en nous, que tu vas travailler par nous pour accomplir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille humaine n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'esprit car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Nous invitons le précieux Saint-Esprit à nous conduire dans les profondeurs de Dieu, à établir au milieu de nous l'atmosphère qui est autour du trône de grâce, afin que nous puissions être pleinement dans la volonté du Père, prier et intercéder, agir, Selon ce que le Père veut pour nous ce soir. Nous voulons être des partenaires avec les cieux. Nous voulons être des partenaires avec toi, précieux Saint-Esprit. Utilise-nous, ô oh Dieu, ou à ce moment d'une onction particulière, ici en présentiel et de façon distancielle connectée, que ton onction soit à l'œuvre, que ton onction travaille. Que ton onction brise les choux, que ton onction renvoie libre les opprimés, que ton onction affranchisse, que ton onction libère les captifs, que ton onction bénisse les vies, que ton onction guérisse les malades, que ton onction sauve les damnés, que ton onction apporte le sel, que ton onction apporte la guérison, une guérison totale, que ton onction apporte la restauration la restauration des lames, la restauration du cœur, la restauration de l'esprit et du corps également. Nous te laissons la première place, précieux Saint-Esprit. Nous te laissons cette première place. Merci pour cette fraîche rosée. Tu as promis que l'huile d'oxygène coule, coule sur la barbe d'Aaron. Oh Seigneur, lorsque tu fais couler cette huile sur nous, ô oh Dieu c'est une donction affecte ton église, affecte ton peuple, ô oh Dieu. Et c'est là où tu déverses la bénédiction et la vie. Seigneur, déverse la, la vie déverse la bénédiction et la vie au milieu de nous. Déverse la bénédiction et la vie au milieu de nous. Déverse la bénédiction et la vie au milieu de nous. Déverse la bénédiction et la vie au milieu de nous. La bénédiction et la vie au milieu de nous. Au milieu de nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre le premier texte à lire, le psaume chapitre 4, verset 9. Le psaume 4, verset 9. Le psaume 4, verset 9. Le 4, 9. psaume 4, verset 9. Un merveilleux texte. La Bible dit ceci, Aussitôt couché, je m'endors en, en, en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Notre exhortation du jour, le fil conducteur de notre exhortation du jour, c'est que... L'éternel est ma sécurité. L'éternel est ma sécurité. Nous allons prier pour que la sécurité de l'éternel qui nous est promise soit nôtre. Si nous sommes angoissés d'une façon ou d'une autre, si nous avons peur d'un événement présent ou à venir, nous allons réclamer Seigneur, tu es ma sécurité. Donne-moi la foi pour croire en ça. Nous allons prier pour nos maisons, nos familles, comme nous l'avons vu le dimanche. Lorsque la famille peut créer une atmosphère, de là peut émerger ou peuvent émerger des champions. Il y a une atmosphère qui peut renier dans une famille et qui peut amener à susciter des vaillants hommes, des vaillantes femmes des vaillants guerriers des vaillantes guerrières de l'éternel qui vont accomplir la volonté de Dieu et bouleverser les choses dans leur génération et dans cette atmosphère il y a la sécurité qui doit y régner nous devons trouver la sécurité nous devons trouver la paix nous devons trouver la joie nous devons trouver la miséricorde la compassion, la fidélité l'intégrité nous devons trouver le bonheur dans, cette, dans ces milieux, dans la famille, nous allons prier pour la sécurité dans nos familles. Nous allons également prier pour la sécurité dans les endroits où nous sommes, dans nos lieux de travail, la sécurité, la sécurité pour nos enfants pendant ces, ces vacances. La plupart des enfants maintenant commencent les grandes vacances, que ce soit une période de sécurité pour nos enfants. Nous allons prier pour la sécurité de nos nations, la sécurité dans le pays, la sécurité au niveau, au, niveau, hein, au niveau physique, au niveau également des institutions. La sécurité, la sécurité. Que nous puissions nous sentir sécurisés partout où nous sommes. Et sur le plan spirituel aussi. S'il y a des, des, des phobies quelconques, s'il y a des appréhensions quelconques, s'il y a des présences quelconques que l'on ressent, des présences qui sont, euh, qui sont nocives, qui donnent la peur, sur base du psaume 4, verset 9, et le psaume 37 que nous allons lire, nous allons prier pour la sécurité spécialement. Nous prenons également le psaume 37 que nous allons lire en entier, le deuxième passage du jour, à part le psaume 4, 9, le psaume 37, à partir du premier verset, la Bible dit « Ne te fâche pas contre les mauvais, ne sois pas jaloux de ceux qui agissent injustement » car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gaz en fer. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Demeure dans le pays et repaie-toi de fidélité. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur demande. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. Il imposera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son mythique. Garde le silence devant le Seigneur et attends-le. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui mène à bien ses intrigues. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne te fâche pas, ce serait mal fait, car les mauvais seront retranchés et ceux qui espèrent le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants, tu examines, « Le lieu qu'il habitait, plus personne. Les pauvres posséderont le pays. Une paix abondante fera leur délice. Le méchant intrigue contre le juste, il grince des dents contre lui. Le Seigneur rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le pauvre et le déshérité, pour égorger ceux dont la voie est droite. » Leur épée entrera dans leur propre cœur, leurs axes briseront. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, Mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît le jour des gens intègres et leur patrimoine subsiste toujours. Ils n'ont pas honte au temps du malheur. Au jour de la famine, ils sont rassasiés. Mais les méchants disparaîtront et les ennemis du Seigneur, comme le plus beau prêt ils s'évanouissent et ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Car ceux qu'il bénit posséderont le pays et ceux qu'il maudit seront retranchés. Par le Seigneur, le pays de l'homme s'affermisse, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car le Seigneur soutient sa main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance à son pain. Sans cesse, il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bon, et demeure pour toujours, car le Seigneur aime l'équité. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est rétranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du Seigneur murmure la sagesse et sa langue proclame l'équité. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il ne chancelle pas dans sa marche. Le méchant épile le juste. Il cherche à le faire mourir. Le Seigneur ne l'abandonne pas entre ses mains. Il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Mets ton espérance dans le Seigneur. Garde sa voix. Et il te levera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa brutalité. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et il n'est plus. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est en terre, regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais ceux qui se révoltent sont détruits tous ensemble. L'avenir des méchants est retranché. Le salut de juste vient du Seigneur, il est leur forteresse au temps de la détresse. Le Seigneur les secourt, il leur donne d'échapper, il leur donne d'échapper aux méchants, il les sauve parce qu'ils ont trouvé en lui un abri. Voilà bien-aimés du Seigneur les deux psaumes qui vont nous conduire dans l'intercession collective de tout à l'heure, mais de façon individuelle, nous prenons la position qui nous semble la meilleure et nous prions pendant quelques minutes seuls. Thank you. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Amen. encore, Amen. Amen. Amen. nos cœurs devant notre Seigneur, notre Roi nous dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru de nos besoins au oh Seigneur nous, nous, approchons de trône de grâce. Nous, nous approchons de ton trône de grâce nous, nous approchons de ton trône de miséricorde nous approchons J'ai dit que I'm so push. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, Yes. Et oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Saint, the victory, the deliverance, rest the ben, restoration, the and you're the guise, of oh, compassion, the misery, the kingdom, the kingdom, the kingdom, the kingdom, the kingdom, the the kingdom, the kingdom, the the kingdom, the kingdom, the the Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi ce soir, en toi Seigneur Dieu. Nous mettons notre confiance en toi, ce soir. Nous mettons notre confiance en toi, ce soir, mon Dieu. Nous mettons notre confiance en toi, ce soir. Nous venons de passer le cœur au bas de la parole. Miguel de Santé, le dosita. dosita, le la Bien-aimés, nous allons prier le psaume chapitre 4, verset 9. Le psaume 4, verset 9. La Bible dit le psaume 4, verset 9. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Aussitôt couché, je m'endors en paix. Nous allons prier, bien aimés Si nous sommes agités d'une façon ou d'une autre, si nous manquons de paix d'une façon ou d'une autre, si nos nuits sont dérangés d'une façon ou d'une autre, nous allons prier pour la paix. La paix du Seigneur dans nos cœurs, la paix du Seigneur dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. La paix du Seigneur dans le pays, la paix du Seigneur... Dans nos nations, la paix du Seigneur dans nos âmes. Prions ensemble, oh Dieu. Seigneur, tu l'as dit, je me couche aussitôt couché, je m'endors en paix, je m'endors en paix, oh Dieu. Nous te demandons, Père, de gloire, oh Dieu d'accorder la paix du sommeil, la paix, oh Dieu, à tout âme qui est affligée, à tout homme qui, qui est affligé, oh Dieu, à tout âme qui est troublé, ô oh Dieu, qui est angoissé, qui n'arrive plus, oh Dieu, à dormir en paix, oh ce soir, nous implorons ta grâce, oh Dieu. Nous implorons ta grâce, oh Dieu, ce que tu as promis dans le psaume 4, verset 9, oh Dieu. Le psalmiste a dit aussitôt je m'endors en paix, aussitôt couché je m'endors en paix, aussitôt couché je m'endors en, en paix, oh Dieu. Nous demandons ta paix dans nos maisons, nous demandons ta paix dans nos familles, nous demandons ta paix dans nos maisons, nous demandons ta paix dans nos familles, nous demandons ta dans nos maisons. Nous demandons ta dans nos familles. Nous demandons ta dans nos maisons. Nous demandons ta dans nos familles. De lieu de repos, de lieu de repos, le lieu de repos, le lieu de, de, de, de, de repos. Nous demandons ta dans nos maisons. Nous demandons ta paix dans nos familles, le lieu de repos, Seigneur, le lieu de repos, Seigneur, étant ta main, Père, étant ta main, Papa, étant ta main, étant ta main, Seigneur. Nous réclamons ta paix, oh Dieu, ta paix dans nos relations, ta paix dans le relationnel, oh Dieu, ta paix, Seigneur, dans nos entreprises, quel que soit le trouble causé par l'ennemi ou autre, oh Dieu, nous réclamons la paix, nous réclamons ta paix, oh Dieu. Nous réclamons ta paix Seigneur entre enfants et parents, oh Dieu, entre époux et épouses. Nous réclamons ta paix Seigneur de gloire, nous réclamons ta paix dans nos foyers, nous réclamons ta paix dans nos ménages. Nous réclamons ta paix Seigneur de gloire, ta paix dans le lieu de travail, dans les différents lieux de travail, oh Dieu, nous réclamons ta paix, Seigneur. Défends nos causes, ô oh Dieu. Défends nos intérêts, Seigneur de gloire. Défends nos causes, ô oh Dieu. De façon visible et invisible, ô oh Dieu. De façon formelle et informelle, ô oh Dieu. Défends nos causes, ô oh Dieu de gloire. Défends nos causes, ô oh Dieu de gloire. Nous réclamons ta paix, Seigneur. Ta paix dans nos âmes. Ta paix dans nos cœurs, ô oh Dieu. S'il y a un trouble quelconque, ô oh Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de paix, tu as dit je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, que le monde ne peut vous donner, Jésus c'est ce que tu nous as promis. Et tu es le prince de paix. Tu es le prince de paix. C'est ce que tu nous as promis, Seigneur. C'est ce que tu nous as promis, Seigneur. C'est ce que tu nous as promis, ô oh Dieu. Ta paix dans ta maison. Ta paix dans ton sanctuaire. Ta paix dans ton sanctuaire. Que chaque personne qui entre puisse trouver la paix. Puisse trouver la paix, ô oh Dieu. Puisse trouver la paix, ô oh Dieu. Puisse trouver la paix oh Dieu, que les angoisses partent, que les troubles partent, que les confusions partent, que les angoisses partent, que les troubles partent, que les confusions partent. Au oh nom puissant de Jésus, Rebo Santa, Bien aimé, nous prions la deuxième partie du psaume 49, qui dit ceci, qui dit que lorsque on se couche aussitôt et on s'endort en paix. La deuxième partie nous dit, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Tu me fais habiter en sécurité. Nous prions pour la sécurité du Seigneur dans nos vies. Si l'âme est angoissé quelconque il y a des angoisses, quelconque il y a des peurs nous réclamons la sécurité la sécurité de Dieu dans nos maisons, si dans ta propre maison tu ne te sens pas en sécurité nous allons réclamer la sécurité du Seigneur dans nos lieux de travail, de sécuriser les emplois, dans pendant ces vacances de sécuriser toutes choses pour les enfants, dans le pays la sécurité dans les pays la sécurité dans le pays la sécurité dans les, pays, sécurité dans les nations la sécurité du Seigneur, prions bien aimés ô oh, Père, nous venons prier pour la sécurité, tu es notre sécurité, éternel tu es notre sécurité, éternel tu es notre sécurité, Yahvé, ici, tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité, oh Dieu, tu es notre sécurité. L'ennemi, le méchant, ne peut rien contre nos âmes. L'ennemi ne peut rien contre nos âmes car tu es notre sécurité. Malgré la pression et les menaces de l'ennemi, oh Dieu, Seigneur, tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité. Malgré les menaces, malgré les menaces et les attaques de l'ennemi, oh Dieu, Seigneur, tu es notre sécurité, tu es notre sécurité, tu es notre sécurité et nous avons confiance en toi, nous avons confiance en toi dans nos maisons, tu es notre sécurité. Dans nos familles, tu es notre sécurité. À qui d'autre irions-nous, Seigneur Tu es notre sécurité. Qu'en font les projets du malin Cora dosa bredo sikete rebo sete breya dosita namanasana maro doshi ke nevara koya reba sikete rebo mare dosita rabaykaya rebo satake rebo tu es notre sécurité Elohim, tu es notre sécurité Adonai, nissi, tu es notre sécurité Adonai, nissi, tu es notre sécurité vacalia, Tu es notre sécurité Face à l'ennemi, face aux oppressions Face aux attaques, aux injustices Aux calomnies, aux diffamations, aux menaces de l'ennemi et des hommes, tu es notre sécurité. Tu es la sécurité de ton peuple. Tu es la sécurité de ton église. Tu es notre sécurité. Tu es notre rébosata. Malgré les menaces, oh Dieu, des corps de justice quelconques, oh Dieu, tu, tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité. Tu fais du très haut délice. délices. Oh Seigneur, c'est ce que tu as compris. Tu fais du très haut des délices. Oh récordosaté, saint. Mikero doshi, qu'elle est baikaria, Rebosata, requete sauté, terio dosita, Bregosiké, terre dosita, maïkario dos, et maro dosi, qu'elle est boshi, qu'elle est barakaria, Rebosata, carodosi, terre baikar, Brekedosata, qu'elle est dosata, Coria, tu es la sécurité de nos enfants, Seigneur. « Tu es la sécurité de nos enfants, Seigneur, contre les ennemis visibles et invisibles, contre les méchants visibles et invisibles. Tu es la sécurité de nos enfants, la sécurité de ton peuple, la sécurité de ton église, malgré les projets conçus dans les sociétés secrètes, connus ou inconnus de nous, oh Dieu, tu es notre sécurité, tu es notre sécurité, oh Dieu, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur. » Nous n'avons pas peur, peur de rien ni de personne. Tu es notre sécurité. Malgré les menaces, oh Dieu, tu recours, redochita la baragoya, rebo shit rebarakereo dosita na barashina. Marochi, Carabai, Québosite, et Balakoria, Reboche, et Bosita, Brekebosaté, et Bosita, Meke, et Tério, Chiquere, Balakoria, Rebos et Tére, Balachina, Marébosite, et Baïka, Breboshe, et Badasatu, Niterio, si télébarakaria, tu es notre sécurité, tu es notre sécurité, tu es notre sécurité dans le pays, tu es notre... Sécurité à l'Andenne, tu es notre sécurité dans le Brabant, flamand, tu es notre sécurité à Bruxelles, tu es notre sécurité dans le Brabant, Wallon, tu es notre sécurité dans la région de tu es notre sécurité, Germanophone, tu es notre sécurité, franco tu es notre sécurité dans le pays, tu es notre sécurité en Europe, tu es notre sécurité dans le monde, tu es notre sécurité. Tu as dit l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il arrache leur âme du danger, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il arrache leur âme du danger, il arrache leur âme du danger, Seigneur, tu as vu ce que Satan a prévu, tu as vu ce que l'ennemi a prévu, oh Dieu, arrache-nous de tout danger, arrache ton peuple de tout danger, malgré ce que l'ennemi a prévu, malgré les complots, oh Dieu, tu es notre sécurité, tu es notre sécurité, Sécurité, Rébosita, tu es notre sécurité Tu es notre sécurité Tu es notre sécurité Père de gloire, nous venons à toi Dans le lieu de refuge L'église est ton lieu de refuge L'église est ton asile Là nous venons crier à toi Seigneur Nous venons crier à toi Seigneur Nous venons crier à toi Seigneur Une intervention spéciale de ta part Une intervention spéciale de ta part une intervention spéciale de ta part, car tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité, Chani et Tu es notre sécurité, Père. Tu es notre sécurité, Seigneur. Quels que soient les traits enflammés le du malin, quels que soient les envols du malin, Seigneur, tu es notre sécurité. Tu es notre sécurité. La sécurité de nos enfants. La sécurité de nos maisons, la sécurité des époux et des épouses, la sécurité de nos parents, la sécurité de nos frères et sœurs, de nos cousins et cousines, de nos neveux et nièces, de nos oncles et tantes. Tu es notre sécurité, oh Dieu. Tu es notre sécurité, oh Dieu. Tu es notre sécurité, oh Dieu. Que l'infection ne nous atteigne pas. Que le lait très enflammé du malin ne nous atteignent pas. Car le bouclier de la foi est grandi, oh Dieu. Tu es notre sécurité, Père, tu es notre sécurité, Alchada, tu es notre sécurité, oh Dieu, merci de briser, Seigneur, de briser les arcs des méchants, merci de briser les flèches des méchants, merci de les briser, Seigneur de gloire, merci de les briser, Seigneur de gloire, merci de les briser, Seigneur de gloire, toi qui nous as cachés en toi, toi qui nous as cachés en toi, toi qui es le gardien de nos âmes, toi qui es le protecteur de nos vies. Tu notre sécurité tu es notre sécurité oh dieu tu es notre sécurité Tu es notre sécurité, oui oui oui tu es notre sécurité seigneur oui oui oui oui oui Tu oui oui oui oui oui oui tu tu es notre sécurité, Seigneur. Nous prenons le psaume 37. Le psaume 37. Le psaume 37. Continuons à prier. Le psaume 37. Le premier verset dit. Ne te fâche pas contre les mauvais. Ne sois pas jaloux de ceux qui agissent injustement. Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe. Ils ne se flétrissent pas. Comme les gazons verts, mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Demeure dans le pays. Et repeux-toi de la fidélité. Nous allons prier par rapport à nos cœurs, que nos cœurs ne soient pas en colère ni jaloux contre des agissements injustes. Si nous subissons des traitements injustes, que ce soit verbalement ou physiquement, nous allons demander, ordonner à nos cœurs de ne pas développer la colère, de ne pas développer la rancœur, de ne pas développer la, rancœur, pas développer la rancune. Et nous allons refuser également toute forme de, de jalousie quelconque, de jalousie quelconque, nous allons refuser cela dans le nom précieux de Jésus. Prions, bien-aimés, Seigneur de gloire nous refusons la colère, oh Dieu, contre les ajustements injustes en parole, en acte contre nos vies, oh Dieu, contre ton peuple, contre ton église, oh Dieu, nous refusons de développer la colère au-dedans de nous, de refuser l'amertume, la rancune, la rancœur, le ressentiment oh Dieu, nous refusons cela au nom précieux de Jésus, nous nous refusons cela au nom précieux de Jésus, nous refusons également la jalousie au oh Dieu, nous refusons cela au nom précieux de Jésus et nous mettons notre confiance en toi Seigneur, nous mettons notre confiance en toi ô oh Dieu, permets-nous d'agir bien ô oh Dieu, malgré les méchancetés à tort et à travers ô oh Dieu, permets-nous d'agir bien, d'agir bien Seigneur de gloire de, de rendre le bien au mal qui nous est fait, de rendre le bien au mal qui nous est fait, de rendre le bien au mal qui nous est fait, verbalement par les actes, oh Dieu, de rendre le bien au mal qui nous est fait, oh Dieu, permets-nous de demeurer dans le pays, oh Dieu, et répète nous de ta fidélité, Seigneur gloire, oh que nous puissions demeurer, Seigneur, dans la terre de notre bénédiction, même si l'ennemi veut nous déplacer, oh Dieu, même si l'ennemi veut nous troubler, oh Dieu, que nous puissions rester stables, assis oh Dieu, fixés dans le pays de tennis et de grâce, nous repessons de ta fidélité, oh Dieu, nous repessons de ta fidélité, oh Dieu, nous repessons de ta fidélité, oh Dieu, nous repessons de ta fidélité, oh Dieu, nous fidélité, oh Dieu. que nous soyons fidèles dans ta maison, fidèles dans l'œuvre, oh Dieu, fidèles dans le ministère, oh Dieu, vois cela, oh Dieu de gloire, et donne à nos cœurs ce que nous te demandons ce soir, donne à dans nos cœurs ce que nous demandons ce soir. C'est toi qui as dit dans le psaume 37.4 Fais de l'éternel te délice et te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel te délice et te donnera ce que ton cœur désire. Oh Dieu de gloire, nous t'avons fait nos délices, oh Dieu. Tu es l'objet de nos délices, oh Père. Maintenant, Seigneur, toi qui sors des cœurs et de les reins, toi qui connais les désirs de nos cœurs, oh Dieu. Toi qui connais les soupirs et les attentes de nos cœurs, oh Dieu. Père, Viens nous accorder l'exhaustion, Père. Viens nous donner ce que nos cœurs désirent. Ô oh, Éternel, toi le Dieu de compassion. Oh, éternel, toi le Dieu de compassion, écoute à nos prières ce soir, oh Dieu, écoute à nos prières ce soir, oh Dieu, Rémon ta le verset 5 nous dit, remets ton sort au oh Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. Seigneur, dans cette situation quelconque, le trouble d'angoisse et autre, nous remettons notre sort à toi seul, oh Dieu, et nous réclamons que ta volonté s'accomplisse, oh Dieu, car tu vas imposer ta justice comme la lumière tu vas imposer ta justice comme ta lumière et notre droit comme le soleil à son midi tu vas imposer ta justice comme la lumière dans nos vies dans la vie de ton peuple dans la vie de ton église et le droit de ton peuple de ton église va briller comme le soleil à son midi va briller comme le soleil à son midi nous ordonnons à nos âmes de garder silence nos âmes d'être en paix et de confier toute choses en toi, oh Dieu, et de nous assurer d'être en toi seul, oh Dieu. Seigneur, donne la réussite à nos voix, donne la réussite à nos entreprises, donne la réussite à ton peuple. Donne la réussite à ton peuple, oh Dieu. Toi qui as promis dans verset 7, lorsque nous gardons le silence devant toi, et que tu nous entends, Seigneur, de ne pas nous fâcher contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui mène à bien ses intrigues, mais méchant et injuste, oh Dieu. Seigneur de gloire, nous t'appartenons, oh Dieu. Lève-toi, Soleil de justice. Lève-toi, Soleil de justice. Que toute forme de méchanceté contre nos vies. Comme contre ton Église, contre ton peuple, que toutes sortes de méchants, Seigneur, contre nos vies, contre ton Église et ton peuple, tu as promis de les retrancher, au Dieu. Tu as promis de les retrancher, au Dieu. Au verset 9, tu nous dis, nous qui espérons en toi, Seigneur, nous allons posséder le pays. Nous allons posséder le pays. Seigneur veut nous posséder le pays. Seigneur veut nous posséder le pays. Veut nous posséder le pays. Veux nous posséder le pays. Veux nous posséder le pays. Oh Dieu, tu veux nous posséder le pays, Tu veux-nous posséder le pays, que encore un peu de temps le méchant n'existera plus. Oh Dieu, éloigne le méchant, Seigneur, toutes tes personnes méchantes, oh Dieu, qui offensent, qui intrigue, oh Dieu, qui calomnie, qui diffament, oh Dieu, qui martyrise ton peuple dans l'église. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde. Toi qui as dit dans ta parole. À toi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ô Seigneur, nos pauvres en esprit, ô oh Dieu, nous posséderons le pays par toi, oh Dieu. Veux nous posséder le pays, oh Dieu. Veux nous posséder la porte de nos ennemis, oh Dieu. Qu'une peu abondante habite, oh Dieu. Que celles soit nos délices, oh Dieu. Qu'elles soient nos délices, oh Dieu. Qu'elles soient, oh Qu soient, oh Qu soient nos délices, oh Dieu. Toi qui ris de complot des méchants, toi qui ris de complot des méchants, malgré qu'ils tirent l'épée, malgré qu'ils de l'arc, oh Dieu, pour faire tomber le pauvre et le déshérité, pour égorger ceux dont la voie est droite, leur paix entrera dans leur propre cœur, leurs arcs se briseront, oh Dieu, brise les arts de méchants, Seigneur de gloire. Leur épée tranchante, oh Dieu. Contre ton peuple et ton Église, retourne, oh Dieu. Retourne à l'expéditeur, oh Dieu. Retourne à l'expéditeur, oh Dieu. Nous avons préféré, Seigneur. Nous attendons à toi, oh Dieu. Nous attendons à toi, oh Dieu. Avec ce que tu nous donnes, de nous contenter de cela, oh Dieu. Et d'aspirer encore à meilleur que ça, oh Dieu. Seigneur, brise les bras de méchants, oh Dieu. Brise les bras les connards. Santé le mais mérenosé télé maïkario, rebo si la marasane, et te gorodosi télé Seigneur, tu as promis, Père de soutenir le juste. Tu as promis de soutenir le juste. Seigneur, soutiens nos cœurs, soutiens notre foi. Soutiens notre espérance. Soutiens nos vies, au oh Dieu. Soutiens nos corps, au oh Dieu. Soutiens ton église, au oh Dieu. Soutiens le ministère, ô oh Dieu. Soutiens ton peuple, ô oh Dieu. Soutiens ton peuple, ô oh Dieu. Soutiens ton peuple, ô oh Dieu. Malgré les intrigues, ô oh Dieu. Que ton peuple demeure dans l'intégrité. Que nous soyons des gens intègres. Que nous soyons des gens que nous soyons des gens intègres, que nous soyons des gens intègres, que nous soyons des gens intègres. Oh Dieu, que nous n'ayons point honte autant du malheur, quelles que soient les circonstances, oh Dieu, que nos têtes demeurent relevées, que nos têtes demeurent relevées, restons dans l'intégrité, restons dans la fidélité, dans la crainte de ton nom, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, quel que soit le temps en bien, oh Dieu, que la prospérité soit notre prospérer ton peuple, veux prospérer ton église, veux prospérer ton peuple, fais prospérer ton église. Ô oh, Seigneur de gloire, nous avons confiance en toi, oh Dieu. Amen nous, Seigneur, dans le verre pâturage. Amen nous, Seigneur, dans le verre pâturage. Amen-nous, Seigneur, dans le verre pâturage de mon Seigneur va développer la compassion, va développer la bonté, va développer l'amour malgré le Seigneur l'ennemi, malgré les méchants de Dieu. Seigneur a fermé notre <inaudible> foi au Dieu a fermé nos cœurs au Dieu a fermé notre foi au Dieu a fermé nos cœurs a fermé nos cœurs au Dieu a fermé nos cœurs a fermé nos cœurs au Dieu a nos cœurs a fermé nos cœurs au Dieu a nos cœurs a fermé nos cœurs au Dieu a nos cœurs a nos cœurs au Dieu a nos cœurs a nos cœurs au Dieu Bien-aimés, nous prions pour la stabilité du peuple de Dieu dans la maison du Seigneur, la stabilité du peuple. Prions pour la stabilité. Père, nous prions pour la stabilité de ton peuple, que ton peuple se stabilise dans ta maison, que ton peuple soit en sécurité dans ta maison, et que ton peuple se, se, se, soit en sécurité, s'établisse, et qu'elle verdisse comme le cyprès, qu'elle verdisse comme le cyprès, qu'elle verdisse comme le cyprès. Que ton ton peuple verdisse comme le cyprès dans ta maison, que ton peuple croisse dans ta maison, comme toi, le Seigneur Jésus, tu crois, c'est oh, tu Dieu, la rosa, ta c'est au bien aimé. Nous prions avec le texte de, de dimanche, le Seigneur Jésus croissait. En stature, en sagesse et en grâce. Nous allons prier pour cette forme de croissance. Seigneur, que nous puissions croître, ceux qui doivent croître en stature, de réclamer la bonne santé physique, la bonne santé mentale émotionnelle, et que notre sagesse puisse se croître, et que la grâce de Dieu également puisse croître. Prions, bien-aimés du Seigneur. Mare tereba ikario sita, bre ikario, Sana, Reno se te corano se mere no si tarabarakaya, Reno se te le baikaria na le y a desbossita que nous puissions croître au Seigneur de gloire, donne la force à nos corps, Dieu, même s'il y a une forme de maladie quelconque, Dieu, donne la force à nos corps, Dieu. Réba bobo sete, réba baba baba, rédo cete, rebaïkerio dosa, merédo c'è rebaïkaria, baba c'était corio dosita, redo c'était reba Reba ba ba ba ba, re se te baika, rebo bo se ba Kenya, ba ba ba baika, re bo se te Marino reba ba ba ba ba tereba donne la force à des corps au oh Dieu les corps fatigués malades au oh Dieu donne la force au Dieu de gloire ba un peuple fort un peuple fort au oh Dieu nous refusons les faiblesses et les douleurs dans les corps et les maladies quelconques la fatigue dans les corps de ton peuple au oh Dieu nous chasse dans le lieu zahide, au oh, nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Re baba baba, c'était dosete keliya, re bosa te rebaika, me dosita rabashé, re baba, -ra -ba -ba. -ba -ra stabilise ton peuple, ô Dieu. Re baba baba, -ba. re dosete keliya, re baba baba, -ba. re bosa te baba baba, c'était Seren by Italia ba ba ba baika rebo, te kyo que ton peuple soit à l'aise dans ta maison. Que ton peuple soit dans la joie dans ta maison. Que ton peuple désire ta maison. Aspire dans ta maison, Dieu. Es. Que ton peuple désire tes ô Dieu. Seigneur, nous te le réclamons dans le précieux nom de Jésus. Nous te le réclamons dans le précieux nom de Jésus. Que ton peuple, y, en, y entra dans ta maison, soit fixé. Se stabilise, oh Dieu. Se stabilise dans ta maison. Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Réko do Réba Baba Baba, Redacitara Réba babaïdo c'était, mais rédo si ta rabaïkaria, réba baba baba bassete, révo citébaïkara no c'était, réba baba baba baba baïka, rébo sa père. Nous te le réclamons dans le nom précieux de Jésus. Réba si ta rabaïkaria, réba baba baba nous te le réclamons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te le réclamons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Reba c'était korano ô Seigneur de gloire, nous te le réclamons, Père, car il y impossible à toi, Seigneur, ta maison soit une maison de repos. Reba sa ta koranocité, Reba baba baïkorano sita rabaïkaria, Reba sata korodosita, merenosita rabaïkaria, ta sata Bien-aimés, nous allons prier également pour, pour le salut des âmes. Nous allons réclamer que le Seigneur envoie un esprit de repentance dans la ville, un esprit de salut dans la ville, un esprit de repentance dans le pays, que les personnes sentent le besoin de Dieu, que les personnes désirent le Seigneur. Prions, bien-aimés, ensemble. Père, nous prions pour que le Saint-Esprit répande un esprit de repentance et de confession à l'endelle, un esprit de repentance et de confession à dans les villages et les villes à tout autour, dans tout le Brabant Flamand, dans tout le Brabant wallon, dans, à Bruxelles, région bruxelloise, périphérie et autres, dans tout le pays en Europe, en Flandre spécialement Père, un esprit de repentance au oh Dieu, un esprit de repentance au oh Dieu un esprit de repentance au Dieu, un esprit de repentance au Dieu, nous te le demandons, précieux Saint-Esprit, nous te le demandons, précieux Saint-Esprit, que Jésus soit vu, que Jésus soit entendu, Reba Santa Coria, donne un rayonnement à ton Église, donne une voix à ton Église, donne un rayonnement à ton Église en Flandre, donne un rayonnement à ton Église en Flandre, afin que les âmes soient sauvées, afin que le maximum soit sauvé, Reba, Bosa, Dieu de Dieu, de Miséricorde. Bien aimé, nous allons prier le livre de Hebreu, chapitre 4, verset 3. Le livre des hébreux chapitre 4, verset 3. Hebreu, chapitre 4, verset 3. Rebositara baïcaria, Euro 4, verset 3. La Bible dit ceci, Heureux 4, verset 3. La Bible dit Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Nous allons, les œuvres de Dieu étaient cependant fait depuis la fondation du monde Car il a dit quelque part à propos du septième jour Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour Bien aimé, nous allons prier pour demander au Seigneur La Bible dit qu'ils ont cru et ils sont entrés dans le repos Pour croire, il faut écouter la parole Il faut écouter la parole, la recevoir Nous allons prier pour que la parole de Dieu Qui est prêchée dans l'Église Que les personnes écoutent la parole reçoivent la parole la mettent en pratique et que cette parole les conduise à entrer dans le repos du seigneur et ceux qui sont à l'extérieur d'une façon ou d'une autre par les médias qu'ils écoutent la parole de dieu qu'ils croient à la parole de dieu que les forteresses de l'incrédulité soient brisées au nom puissant de jésus nous allons crier cinq fois jésus et seigneur et prier ensemble Une Jésus est, Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Père éternel, nous prions pour la parole, la parole qui est prêchée dans ton église, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, mercredi dans les différents séminaires. Que cette parole soit crue, que cette parole soit reçue. Que cette parole soit comprise et qu'elle amène l'action. Qu'elle elle amène l'action, au oh Dieu. Un peuple qui met en pratique ta parole. Un peuple qui n'est pas oublié de ta parole, mais qui la saisit, qui la croit, qui la comprend et qui la met en pratique pour entrer dans son repos du sabbat. Pour entrer dans son repos du sabbat et voir les œuvres de ta parole. Voir les œuvres de ta parole se réaliser dans leur vie se réaliser dans leur existence. Nous prions également pour ceux du dehors, qu'ils écoutent ta parole d'une façon ou d'une autre, qu'ils écoutent ta parole donne nous également des stratégies, donne nous des moyens ô oh Dieu, des moyens humains, financiers, matériels, spirituels et autres, afin de propulser cette parole et de la mener au oh Dieu, à être écouté par le plus grand nombre possible. Ô oh Seigneur de gloire, Nado santa, sitana manasana, bredo sete rebo santa, reba bababa, bredo Oh merci Seigneur. Rebosita Bien aimés, nous allons prier. Continuez à prier. De Corinthiens chapitre 4, verset 3. De Corinthiens 4, 3. De Corinthiens 4, 3. De Corinthiens 4, 3. Corinthiens 4, 3. Corinthiens 4, 3. La Bible dit. De Corinthiens 4, 3, la Bible dit Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Nous allons prier pour que les yeux spirituels des incrédules puissent s'ouvrir. Ceux qui ne veulent pas croire, la Bible on dit, c'est parce que l'ennemi a aveuglé leurs pensées. Parce que Satan a aveuglé leurs pensées. Nous allons réclamer, Seigneur, que la main de Satan, la main de méchants, soit ôtée des pensées des gens, ôtée des pensées des incrédules, et qu'ils voient resplendir l'évangile. Prions, bien-aimés du Seigneur. ô oh, Père, nous prions. 2 Corinthiens 4, 3. Nous prions 2 Corinthiens 4, 3, ô oh Dieu, que les pensées qui sont voilées, ô oh Dieu, par Satan, ô oh Dieu, par les démons, les puissants, les ténèbres, pour que les incrédules ne voient pas briller, resplendir l'évangile de paix, ô oh Dieu. Que leurs, les yeux spirituels des incrédules s'ouvrent. Les yeux spirituels s'ouvrent. Que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Afin qu'ils voient briller l'évangile qu'ils voient briller l'évangile, qu'ils voient briller l'évangile, que leurs yeux spirituels s'ouvrent au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous renversons les forteresses, au nom puissant de Jésus, nous renversons les forteresses, au nom puissant de Jésus, nous renversons les forteresses, au nom puissant de Jésus, nous puissant de Jésus et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole, nous amenons toute pensée captive, à l'obéissance de la parole. Satan, ce soir, le sang de Jésus se lève contre toi. Le sang de Jésus parle contre toi. Le sang de Jésus témoigne contre toi. Le sang de Jésus se lève contre toi. Le sang de Jésus parle contre toi. Le sang de l'agneau de, de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Afin d'ouvrir les yeux spirituels des incrédules, afin de renverser les forteresses, de renverser les arbres des ténèbres dans les pensées, dans les dans les sentiments, dans les rêves, Santa coria, ribo dosete sita, bre-dosita ravaika au nom puissant de Jésus, re-dosata au nom puissant de Jésus, rebasita basita ravaika mia, rebasita dosete re-basita Reba re-ba-ba-ba-ba, re-dosete, re-go santa sita Révonsons encore à nos chima, à coria, rebaba baba, coria, à nos Marélo Saya, Rebochikaramaikoria, au nom puissant de Jésus, Rebochikarebaikaria, Reba ba ba ba, Rebose tekoria, Rebochikaramaikaria, et te kola dosina, Merelo Sana, et kento yo dosina, Rebose tekoria, Rebochikarebaikar, Reba et kento ro dosi kerebaikaria, Reba dosita.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 Reconnaissance de coria, Corée, la te la Corée, de Corée, de santa, Oh merci Seigneur Oh merci Seigneur. merci Seigneur Merci Seigneur, merci Seigneur Merci Seigneur Bien aimé nous allons prier pour les malades S'il y a une maladie quelconque dans ton corps Ou dans le corps d'un membre de ta famille Pour lesquels tu pries et tu pries Ensemble, nous nous mettons en accord avec toi pour réclamer la guérison, pour réclamer la guérison. Nous servons un Dieu de miracle, nous servons un Dieu qui guérit. Il s'appelle Adonai Rapha c'est lui qui te guérit, l'éternel qui te guérit. Il a dit par le meurtre sur de Jésus... Nous avons la guérison. Nous prions pour la guérison. Nous tendons les mains, au Dieu, vers les malades. Seigneur, nous proclamons des guérisons vers les malades. Que les malades soient guéris, Seigneur. Qu'ils soient guéris, ô oh Dieu. Qu'ils soient guéris, oh Dieu. Quelle que soit la durée de la maladie. Qu'ils soient guéris, Seigneur. Que l'onction de guérison les touche. Que l'onction de guérison les touche. Que l'onction de guérison les touche. Que l'onction de guérison les touche. Que l'anxiété de guérison les touche. touche. Reçois ta guérison. Reçois la guérison de moi de ta famille. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Reconna Santa Tachygfa. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Les mouvements que tu n'arrivais plus à faire. Reçois la guérison. Reçois cette force surnaturelle. Reçois cette force surnaturelle du Seigneur. Sois guéri dans ton corps. Sois guéri dans ta Sois guéri dans ton corps, sois guéri dans ton âme, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons prier par rapport à des besoins. Si tu as besoin de travail, nous allons prier pour des contrats de travail durés indéterminés. Bien-aimés, trois fois Jésus est Seigneur, nous réclamons le travail. Une de trois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Père, nous réclamons pour ton peuple des contrats de travail durés indéterminés. Nous réclamons des CDI, des CDI, des CDI. Contrat de travail à durée indéterminée, Contrat de travail à durée indéterminée, Contrat de travail à durée indéterminée, Au nom puissant de Jésus, Contrat de travail à durée indéterminée, Au nom puissant de Jésus, Contrat de travail à durée indéterminée, Au nom puissant de Jésus, Nous brisons les forteresses du chômage, Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, Reba Sata. Bien aimés bien, nous allons prier également pour la maternité. Des gens qui ont besoin d'un bébé miracle, ensemble avec vous, nous nous mettons en accord pour implorer la grâce du Seigneur, afin de vous accorder la maternité, la joie de la maternité. Nous prions ensemble avec vous, ô oh, Dieu de gloire, ouvre les portes de la maternité, ô oh Dieu, ouvre les portes de la maternité pour ce couple, ô oh Dieu. Mare dosita rabai karia, reko doseta koria, tu as fait la bre dosita nama shina, re bo bo bo bo bo, bre ba ba ba, bre kero dosita rebo sata ko re dosita, me re dosita reba baba ba ba ba ba, bre dosete rebo sata kero, rebo Oh éternel, ô oh, éternel, les basata Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier également pour bénir le, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le 30 juin, l'indépendance du Congo, l'indépendance du pays. Nous allons prier, prier, prier pour réclamer, oh Seigneur, la prospérité du Congo, la bénédiction du Congo, la paix du Congo, la, la, la, la, la réussite du peuple congolais. Prions pour la République démocratique du Congo. Père, nous bénissons ce soir la République démocratique du Congo, Seigneur. Nous c'est une nation puissante, c'est une nation choisie. La République démocratique du Congo, le peuple congolais est un peuple choisi, est une nation mise à part pour toi qui sert de, de faire de lance, de faire de lance pour ton royaume, oh Dieu. Le, le peuple congolais, c'est comme la flèche, oh Dieu, qui est entre tes mains, oh Dieu, dont tu brandis l'arc, oh Dieu, et la flèche est en train d'être tirée au loin, oh Dieu. Seigneur, merci. Merci pour le positionnement de ton peuple. Merci pour le positionnement de la République démocratique du Congo, toi le soleil de justice, nous savons un jour que tu te leveras pour ce pays, que tu te leveras pour cette nation. Nous voyons déjà les germes, oh Dieu, les germes du rayonnement de cette nation, les germes de la prospérité de cette nation, que les méchants soient retranchés du pays, comme tu nous l'as dit dans le psaume 37, que les méchants soient retranchés du pays, que les méchants soient retranchés du pays. Que... Que les méchants soient retranchés, et faire des décisions, laisse faire des décisions. Que les méchants soient retranchés, oh Dieu. Et que ton peuple qui souffre, autant, oh, Seigneur, reçoive enfin le bonheur de vivre dans son pays, le bonheur de prospérer dans son pays. Oh Dieu, toi qui entends les prières, oh Dieu, toi le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu de compassion, tes regards, oh Dieu, sont tournés vers la République démocratique du Congo, Seigneur. Bénis cette nation, bénis ce pays, bénis ce peuple. Lève-le, oh Dieu. Transforme cette nation, transforme ce peuple, oh Dieu. Autant la spiritualité est élevée, autant le social s'élève, autant l'économie s'élève, autant le politique s'élève, autant le financier s'élève, autant la justice s'élève. Au la justice s'élève, oui. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous allons également bénir le pays, la Belgique. La Bible nous dit de prier pour le pays qui vous reçoit, de prier pour le pays où vous habitez, car votre paix en dépend. Nous allons prier pour la prospérité de la Belgique, la paix, la sécurité, la stabilité du pays, le rayonnement de la Belgique. Prions pour la Belgique. Oh Seigneur, nous prions pour la Belgique. Seigneur de gloire, nous bénissons la Belgique. Au nom puissant de Jésus. Que la Belgique rayonne, que ce pays rayonne, rayonne encore, oh Dieu, en Europe et dans le monde, oh Dieu. Que l'économie de la Belgique soit une économie florissante, une économie qui rayonne, une économie florissante, une économie qui rayonne, une économie florissante, une économie qui rayonne. rayonne. Bénis la famille royale, bénis les autorités, Seigneur, des entités fédérées, de, de, de, de, de, du gouvernement fédéral. Béni bénis les ministres, le premier ministre, les fils premiers au Dieu, bénis les parlementaires, les sénateurs au Dieu, bénis également Dieu, les autorités de l'Andenne, les autorités de la ville de l'Andenne et du Brabant flamand. Merci de les bénir, merci de les bénir, merci de bénir l'économie locale, merci de bénir l'économie locale dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus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 yes i know yes i know i'm serving the god of miracles i know C'est un Dieu de miracles. Alors par la foi, nous disons merci au Seigneur pour l'exaucement de toutes les prières faites ce soir. Merci pour les miracles opérés ce soir. Disons merci à notre Seigneur. Père, nous te disons merci pour les miracles ce soir. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les guérisons. Merci pour la sécurité intérieure au Dieu. Tu as donné à nos cœurs la sécurité, tu as donné à nos âmes la sécurité. Ceux qui n'arrivaient plus à dormir la nuit au Dieu, cette nuit dormiront en sécurité. Tu as amené la sécurité dans nos maisons, la sécurité dans nos demeures, la sécurité dans nos familles, la sécurité dans nos foyers, ainsi que la paix, ainsi que la paix ainsi que la paix. Et tu éloignes cela de nos maisons. Tu éloignes le fauteur des troubles de nos maisons, les méchants de nos maisons. Tu as mené la sécurité, la sécurité, la paix dans ta maison, la paix dans ton église, dans la vie de ton peuple, oh Dieu. Et tu éloignes les méchants, oh Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour les guérisons physiques. Merci pour les guérisons mentales, oh Dieu. Merci pour les restaurations de vie. Merci pour les... Les contrats de travail à durée indéterminée. À Merci pour les bénédictions que tu as libérées ce soir dans nos vies, dans ton église, pour la RDC, pour la Belgique, pour l'Europe et le monde, oh Dieu. Merci pour le réellement de l'évangile. Merci pour le salut des âmes. Merci. Mais je le reçois, Seigneur, au oh, nom, oui, je le reçois, Seigneur, au oh, nom puissant de Jésus. Je le reçois, je ne doute pas, Seigneur, je ne doute pas, Seigneur. Et j'ordonne à mon cœur de ne pas douter, j'ordonne donne à mon cœur de ne pas douter. Je reçois cela, Seigneur, au oh, nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. merci, Seigneur, merci, Seigneur. Les portes de ton Église sont ouvertes pour accueillir des multitudes venant de tous bords, de toutes nations et peuples. Merci pour les foules que tu amènes dans ton église. Merci pour les foules que tu amènes dans ton église. Merci pour un peuple mature, un peuple qui est stable, un peuple qui est fixe. Un peuple qui vit dans la foi et expérimente les promesses de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à notre, à notre fin de prière d'intercession. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, nous avons notre, nos cours d'affermissement. Nos cours d'affermissement à partir de 19h sur Zoom. Si vous voulez avoir des cours, nous sommes maintenant au deuxième chapitre. Ne pas à hésiter de prendre contact avec le secrétariat sur Nouvelle Jérusalem Landen, nouvelle Jérusalem Landen, arobas, Nouvelle Jérusalem Landen, pour demander gratuitement le chapitre 2. Nous concernant la repentance, nous allons voir à partir de demain qu'est-ce que la repentance, les implications de la repentance, les conséquences de la repentance. Nous allons voir la vraie et la fausse repentance. Donc c'est demain sur Zoom, le lien vous sera envoyé pour les personnes qui sont déjà les fidèles, ils savent comment ils reçoivent le lien par SMS. Par WhatsApp ou par mail. Donc, si vous voulez le chapitre, prenez contact avec le secrétariat pour donner vos coordonnées et le chapitre 2 vous sera envoyé gratuitement et électroniquement. Et pas oublier également notre programme de vendredi à l'école de la sagesse à partir de 19h, notre culte du vendredi. Et bien entendu, notre culte dominical, le dimanche à partir de 9h30, toujours avec ce merveilleux thème de notre année de la restauration et notre sous-thème en particulier, Parle-moi de Jésus, Parle-moi de Jésus. Nous allons continuer dans cela et demain nous sommes au 1er juillet, demain nous commençons le mois de juillet. Restez attentifs parce que nous aurons un programme spécial durant la mi-mois de juillet. On aura un programme spécial. Restez attentifs et connectés à la Nouvelle-Jérusalem, à Londres. Alors, si vous avez une offrande à donner ou une dîme à donner, ne pas oublié. vous avez le numéro de compte de l'église. Vous pouvez faire vos dons, virements et autres dîmes, offrandes, dons spéciales. Toujours important de le spécifier parce que toutes les dîmes que nous recevons, nous en prélevons la dîme de dîmes que nous donnons à la Caisse Nationale de l'Église de Dieu en Belgique. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Et si vous avez besoin des prières, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via le secrétariat, l'adresse mail. Notre numéro de téléphone, nos numéros de téléphone se trouvent également sur Facebook, WhatsApp également, Instagram, il y a tous les moyens qui sont là pour que vous puissiez entrer en contact avec nous. Si vous avez besoin de prière, d'un conseil spécial en particulier, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous allons faire la prière de notre Père.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 Père, nous te disons merci pour cet temps d'intercession, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu, tu n'as pas fait immédiatement, mais nous savons que tu le feras, Seigneur. Merci pour la force, merci pour les connexions, merci pour le présentiel. Bénis nos vies, bénis ton peuple, bénis ton église, fais rayonner et prospérer ton œuvre dans ce temps-ci, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur et dans sa sécurité. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Da, da, da. Da, da. Bonne soirée, à demain sur si Zoom, à demain sur si Zoom, et également le vendredi pour notre culte. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Dagalé mal.